Hey, salut tout le monde, c'est Forbes de Be Wild Free, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va voir ensemble les 8 commandements de la vente en ligne avec Amazon FBA pour 2020. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Ceux qui veulent se lancer dans la vente avec Amazon FBA l'ont sans doute remarqué. Il existe tellement là, de contenus gratuits ou non pour savoir comment s'y prendre qu'il serait impossible de suivre tous les trucs et astuces recommandés. Bien sûr, si vous suivez à la lettre un type de méthode précis, ça va fonctionner. Mais si vous suivez un peu de ce modèle et un peu de l'autre, là vous risquez d'être embêté et vous allez finir par être découragé parce que vous ne saurez pas sur quel pied danser. Alors, selon mon expérience, j'ai appris qu'il existe certaines règles ou commandements qu'il faudrait suivre. On va donc aller voir les 8 points primordiaux pour vous assurer de rester dans le droit chemin. Point numéro 1, tu ne préciteras pas la recherche. La recherche de produits est à la fois une science, c'est un art et elle peut créer ou réduire un produit. Non seulement vous voulez être sûr d'avoir un produit qui va se vendre, mais vous voulez aussi vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, que le produit n'est pas saisonnier, qu'il n'y a aucun problème avec les marques déposées, trademarks, brevets, etc. Pour cette raison, assurez-vous de faire vos recherches. Mais il ne faut pas être trop obsédé par ça parce que la paralysie de l'analyse est l'ennemi de nombreux nouveaux vendeurs. La clé est de trouver un équilibre entre le fait de faire preuve de diligence raisonnable et prendre une décision en temps voulu. Essayez de trouver au moins 5 à 10 bonnes idées de produits, puis donnez-vous là 3 à 5 semaines pour bien vérifier vos choix de produits. Point numéro 2, tu n'ignoreras pas la concurrence. Il est fort probable que la plus grande erreur commise par les nouveaux vendeurs lors de la recherche de produits à vendre sur Amazon, c'est limite à la concurrence. Certains voient seulement le nombre énorme d'unités vendues par mois pour un produit, mais ils ne prêtent pas attention au nombre de reviews. Je recommande souvent aux vendeurs de rechercher des niches de produits présentant des ventes mensuelles de plus de 300 unités par mois, ce qui fait environ 10 unités par jour, mais qui ont aussi moins de 100 reviews en moyenne. De plus, vous ne voulez pas vous lancer dans une niche de produits où il n'existe qu'un seul vendeur dominant. Point numéro 3, tu vas améliorer et non pas copier. Le principal avantage du private label est de pouvoir modifier et améliorer un produit pour le personnaliser. Toutefois, même si vous ne devez pas créer complètement quelque chose à partir de zéro, vous ne devez pas simplement recréer exactement le même produit que celui vendu par un autre vendeur. La raison, c'est que si deux vendeurs proposent des produits presque identique, l'algorithme d'Amazon donne souvent priorité au produit le plus ancien parce qu'après tout, il était là en premier puis il y a probablement déjà plus de reviews que vous. Euh, de plus, si un produit présente des petits défauts de conception, vous ne voulez pas reproduire ces mêmes erreurs. Apprenez plutôt des produits des autres vendeurs, lisez leurs reviews, puis les commentaires que les clients ont mis, puis utilisez ces informations pour améliorer le produit dans la mesure du possible. Tu ne devras pas dépenser beaucoup sur ta première commande d'inventaire. Au début, essayez de ne pas trop dépenser en inventaire, bien qu'il soit important d'éviter les ruptures de stock. C'est généralement beaucoup plus facile et moins coûteux de recommander des produits chez son fournisseur que de se débarrasser des produits parce qu'ils ne se vendent pas. Euh, depuis le, Au début là, de votre carrière dans la vente sur Amazon, une rupture de stock euh, pendant quelques jours, voire une semaine maximum, fait beaucoup moins de tort à votre entreprise que de devoir liquider votre stock à perte. Je vous recommande donc, pour votre première commande, de bien calculer le nombre d'unités qu'il va vous falloir pour faire votre lancement de produit, faire vos giveaways. et Il faut aussi prendre en considération quatre semaines d'inventaire par la suite afin de donner du temps de repasser une commande chez votre fournisseur puis de recevoir euh, votre stock en entrepôt. Point numéro 5, tu ne seras pas impatient. La vente sur Amazon, c'est une expérience entrepreneuriale étonnante, idéale pour les vendeurs débutants ou expérimentés du commerce électronique. Cependant, il ne faut pas s'attendre du jour au lendemain à faire des millions. C'est faisable, oui, mais il faut du temps et de la patience. Lorsque tout est fait correctement, ça peut prendre jusqu'à 3-4 mois avant même que votre produit arrive dans un entrepôt d'Amazon. Ça pourrait prendre encore un à deux mois jusqu'à ce que vous atteigniez la page numéro 1 puis que votre produit soit rentable. Parce que le succès, ça prend du temps. Donc, soyez patient. Point numéro 6, tu ne vérifieras pas une campagne pay-per-click pendant au moins quelques jours. Lorsque vous mettez en place une campagne pay-per-click, s'il vous plaît, donnez-lui du temps pour qu'elle puisse croître. Puis même là, si vous êtes tout le temps en train de changer le prix euh, du paiement au clic, ça ne va pas nécessairement faire... Que une vente va se faire par magie. Tant que vous définissez un montant maximum de dépenses par jour, vous n'avez pas à vérifier manuellement vos dépenses toutes les minutes. Après une semaine, semaine ou deux, si vous pouvez gérer, vous allez pouvoir là, évaluer par la suite les performances pay-per-click. De cette façon, vous aurez des données à analyser. À partir de là, déterminez si vous devez apporter des modifications à vos mots-clés et ou un montant pour vos enchères. Puis j'ai aussi des commentaires de certains de mes étudiants qui disent après deux jours, qu'ils n'ont pas de mots-clés lorsqu'ils sortent leur rapport de, de campagne, c'est normal, il faut justement laisser du temps. Ça peut prendre jusqu'à deux semaines, même un mois avant qu'il y ait plusieurs mots-clés, puis que vous allez pouvoir recaliser ces mots-clés-là dans une nouvelle campagne. Point numéro 7, tu seras prêt à tout changement de la part d'Amazon. Pour ceux qui ne savent pas, Amazon a procédé en milieu 2018 environ une purge des reviews. Il y a des milliers de vendeurs qui ont vu leurs reviews être effacé sans aucun avertissement. La raison était de faire un ménage dans le but de retirer tout review qui avait été obtenu non organiquement. Mais je veux surtout pas vous faire peur parce qu'en en fin de compte, la plateforme d'Amazon, ça leur appartient. Puis, c'est eux qui peuvent euh, changer les règles du jeu. Puis, la priorité, c'est toujours les clients. S'ils pensent que quelque chose a un impact négatif sur l'expérience de leurs clients, ils vont changer. Puis, si vous envisagez de faire quelque chose qui est contre Amazon C.OS, euh, assurez-vous d'établir vous, euh, un plan de secours au cas où il y aurait des changements avec justement les Amazon C.OS dans le futur. Parce qu'en tant que vendeur, la meilleure chose à faire est de rester flexible et savoir se retrousser les manches hein, quand Amazon change leurs termes et conditions. Point numéro 8. Tu ne mettras pas tous tes œufs dans le même panier. Amazon pourrait être bien votre point de départ pour le commerce électronique, mais ça ne doit pas nécessairement être la fin. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il faut savoir diversifier ses revenus. Vous pouvez vendre par exemple vos produits sur une autre plateforme ou tout simplement, vous pouvez faire autre chose. Parce que grâce aux revenus d'Amazon, vous pouvez faire, euh, par exemple, l'investissement immobilier, vous pouvez créer une application, écrire, puis vendre un e-book, vous pouvez ouvrir un commerce, etc. La liste est longue. Mais le plus important, je crois, est de savoir gérer ces revenus et de créer d'autres choses avec. Parce que si vous partez en business avec Amazon dans le but d'avoir plus d'argent pour sortir euh, dans des clubs les fins de semaine ou dépenser dans des restaurants euh, fancy, eh bien, peut-être que vous n'avez pas tout à fait compris ce qu'est l'entrepreneuriat. Ça va fonctionner pour vous pendant un moment, mais vous risquez de vous lasser après un moment. Et vous, quelles sont vos règles de vente d'Amazon Est-ce que j'ai tout ouvert ou il y a des commandements de la vente Amazon FBA que j'ai pas élaboré Faites-le moi savoir dans les commentaires, puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde